Bonjour les amis, alors que nous propose aujourd'hui le chapeau magique des questions que tout le monde se pose Alors Les coupables Ah, les coupables Toi tu te sens coupable, hein, je le vois C'est tellement plus simple de trouver des coupables On a un problème, ah, on trouve un coupable on a besoin de faire une diversion. Ah, on trouve un coupable, comme ça, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les gens vont se battre les uns contre les autres. Et pendant ce temps-là, le problème n'est pas réglé. Et si jamais j'étais un petit peu responsable, eh ben, plus personne ne pense à moi, puisque j'ai désigné un coupable. C'est génial, c'est génial. Le truc du coupable, en plus, ça fait... Euh... Enfin, ça attise la haine, quoi. ça attise la... La, la, la méchanceté, dire, ah, les gens ils sont comme ça, ah, c'est l'autre, c'est l'autre, là, comme ça, là. Hein. Alors que c'est tellement meilleur d'être ensemble, d'être solidaire. Hein. C'est tellement plus agréable, quand même. Hein. Non, mais c'est important de comprendre que quand on est dans la haine, on n'est pas heureux, d'accord Voilà. Bon. Après, euh, quand on cherche un coupable, c'est qu'on ne cherche pas de solution. Eh, ah eh ben oui eh bien oui, parce que euh, si on cherchait une vraie solution, on ne commencerait pas à désigner quelqu'un euh, pour faire diversion. On se mettrait tous ensemble autour de la table et on, on chercherait vraiment des solutions. Hein? C'est qu'on ne veut pas se poser la vraie question. Peut-être que ça nous dérange. Peut-être que la, la, la solution, on, on soupçonne un petit peu vers où elle est, mais que ça nous dérange. Peut-être qu la... parce que ça nous remettrait en cause. Hein? Ça, ça nous obligerait à changer. Hmm? Je ne sais pas, par exemple... Euh... Il y aurait un pays que nous nommerons F, qui euh, vendrait des armes à un émirat, et l'émirat euh, utilise des armes contre des populations d'un pays voisin, et puis les gens du pays voisin en question, ils viennent immigrer chez nous parce que bah, c'est la guerre chez eux. Donc. On va dire aux habitants du pays euh, F, <rire> ah, attention, là il y a plein de migrants qui arrivent, là ils vont vous bouffer votre pain. Hein D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait, alors, du coup hein Ah ben, on va leur taper dessus. Est-ce que ça résout le problème Pas vraiment, mais comme ça, pendant ce temps-là, moi, on ne se demande pas si c'est une bonne idée d'aller vendre des armes. Non, mais voilà, et comme ça, on dresse les gens les uns contre les autres. Et pendant ce temps-là, le business continue. Donc oui, les gens qui cherchent les coupables, les gens qui commencent à dénoncer les autres, c'est qu'ils ne cherchent pas vraiment de solution. Et c'est pareil, par exemple, là, je, je disais, euh, les riches, les pauvres, le business, si tu dis, euh, c'est la photo riche, tout ça, bah, c'est bon, t'as trouvé un coupable. T'as trouvé un coupable. Si tu vas zigouiller tous les riches comme ça, bah, après, il y a d'autres qui vont devenir riches à la base des anciens riches. C'est pas ça la solution. La solution, elle n'est pas dans les personnes, elle est dans, dans ce que font les personnes. Hein? Et, si tu... Et donc la solution, bah, c'est de changer de comportement dans ce monde. Mais on en reparlera. Et voilà, quand on désigne des coupables, c'est qu'on ne cherche pas de solution. Bienvenue dans ta tête